Je m'appelle Ruth Yacoubi et je suis secrétaire générale du Conseil européen de la musique. Le Conseil européen de la musique, c'est un réseau de différents acteurs en musique euh, à travers tous les, tous les différents champs de travail de, de, dans, dans le domaine de la musique. Euh, donc, essentiellement un, un, nous faisons essentiellement un travail de réseau, mais nous avons aussi des, des projets de coopération euh, à, à notre initiation avec différents partenaires. Et nous sommes aussi actifs euh, au niveau politique, donc surtout en interlocution avec la Commission européenne. Le Conseil européen de la musique fait aussi partie du Conseil international de la musique. En fait, c'est le, le groupe. Régional, le groupe européen du Conseil international de la musique. L'agenda européen de la musique euh, est le produit d'un long processus de consultation avec des groupes de, de, de travail, avec certains experts qui, ont, qui, ont, euh, qui sont intervenus dans le processus, mais aussi euh, une grande consultation ouverte, publique, en ligne. Alors, à la fin de ce processus, une fois qu'on qu s'est mis à éditer le texte, on a déjà défini trois piliers fondamentaux dans lesquels on a organisé les neuf thèmes clés qu'on a définis. Ce sont les objectifs fondamentaux, premièrement. Deuxièmement, les domaines d'action. Et troisièmement, les moyens qu'on utilise pour, euh, pour travailler dans, dans ces domaines-là. Et donc, pour les objectifs fondamentaux, on a défini donc le thème clé éducation et accès à la musique le thème de la diversité et le thème façonner la société. Après, dans les domaines d'action, on parle de technologie, de mobilité et de reconnaissance. Et pour les moyens, on a défini coopération et partenariat, dissémination et collecte et analyse de données. Donc ce sont les neuf thèmes clés selon lesquels notre texte est, euh, est organisé, qui donc viennent de sortir de l'impression en français.